C'est une forme sournoise d'eugénisme économique. La gauche doit faire face à un choix difficile, puisque Calais est l'illustration parfaite qu'une politique migratoire ouverte et un code du travail restrictif ne peuvent pas cohabiter. Et vous, pensez-vous que l'on peut apporter une réponse au problème migratoire sans passer par une libéralisation du marché du travail N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et si vous voulez me voir répondre à une autre question en moins de 60 secondes, n'hésitez pas non plus à me la poser.